Hello tout le monde, c'est Lucy c'est Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la Woodbox du mois de juillet 2018 qui est juste là. Et oui! Donc, je suis désolée d'avance de ne pas avoir fait de vidéo beaucoup plus tôt, mais on va dire que j'avais certaines choses à faire donc je n'étais point disponible donc voilà. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. Hein. Désolée si elle est un peu plus courte que d'habitude, la vidéo. Alors, euh, oui, donc, on va déjà prendre ça. Alors, le petit livret avec le thème de ce mois-ci, qui est space Mais c'est ça, c'est ça. On va le mettre de côté en attendant. Bon, on va voir ce qu'on peut prendre d'autre. Euh, alors, il je crois que c'est le pins que j'ai... Si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est bon. Le petit pins. Le petit pins. Je sais pas trop ce que peut représenter ce pins, mais... Bon. Passons, passons, passons. Je vais le retirer de son emballage pour vous le montrer mieux oui c'est ça vous voyez bien oui en plus il y a écrit juillet 2018 space donc c'est parfait donc là alors nous avons un bon petit jeu de cartes de beef tenants dans je crois dans le retour vers le futur si je me trompe pas ah, oui c'est ça c'est retour vers le futur enfin de en fait, toute façon je vérifierai directement dans le livret on va sortir de l'emballage, on va voir ce que c'est comme genre de carte. Euh, si j'arrive à l'ouvrir, parce que là j'ai un peu embêté. J'ai un peu légèrement embêté. Là, c'est bon. Ça commence. Voilà, voilà, voilà, voilà. Ça arrive, ça arrive. Ok. <rire> Il y avait une ouverture facile. N'importe quoi, j'étais en train de me casser la tête. n'importe quoi, donc voilà on voilà, va comme ça vous montrer un oh, mieux le petit jeu de cartes donc voilà là c'est la tranche de côté bon évidemment écrit euh, retour vers le futur 2, bah oui c'est à ce moment là que oui j'aime pas quand il y a trop de papier euh... tch, tch, tch, tch, tch. elle est où le vertier je crois que je l'ai je l'ai Je l'ai pour une fois. Là, là, là, là, là. Donc, on va regarder tranquillement les petites cartes. Donc, on a des cartes Joker. Il y en a trois. Évidemment, avec euh, Dr. Emmett Brown. Le King avec euh, Biff. Si vous avez vu le film, vous connaissez. La reine avec la maman de Martin. Euh... Marty, oui, évidemment, il y a les Marti là. Voilà, je sais pas si c'est un joker, je pense pas. Hein. Je crois pas. Hein. Bon, après, il y a des cartes euh, basiques hein, avec euh, As de cœur. Euh... D'accord, c'est un petit jeu comme ça, oui, voilà. Du roi et les reines, oui. L'As, ouais. Ok, c'est un jeu de cartes euh, basique. C'est totalement basique C'est totalement basique, basique, basique Mais bon, pour ceux qui aiment bien les jeux de cartes hein, C'est bien pratique King Beef Queen Lorraine Marty Back to the Future 2 Alors, je vais essayer de regarder Est ce qu'il y a d'autre. Et bon, oui, donc ouais. C'est un jeu de cartes basique. C'est bien ce que ça glisse pas mal. Ça glisse bien. Ça glisse bien parce que généralement, les nouvelles cartes, elles glissent pas très très bien. Voilà, on a encore Biff dans d'autres couleurs. Lorraine aussi dans d'autres couleurs. Marty aussi dans d'autres couleurs. Donc, voilà. Un petit jeu de cartes sympathique, je pense que j'utiliserai souvent avec ma famille pour faire un peu de belote et hey, hey, hey, un peu de belote c'est bien la belote euh, oui, oui ok, ok, ok voilà, c'est bon on est revenu à Emmet Brown, je crois, c'est ça, ouais Emmet Brown, Emmet Brown bref, voilà déjà, ce petit jeu de cartes, il est vachement bien donc je suis bien contente si ça ne vaut pas trop, <rire> je suis hyper contente hop là, oula la la la donc on va continuer, alors qu'est-ce que j'ai là je crois que c'est une figurine pop oui oui oui oui c'est une figurine pop de Futurama 10 euh, Disbender mais je sais plus comment il s'appelle en français <coughs> désolé, excusez-moi. Bref, Bender, le petit robot alcoolique qu'il y a dans Futurama. J'aurais quand je peux Futurama, pu avoir euh, tout ça, mais on a eu le petit robot et ça m'a lâché des mains. Sympathique. Robot Devil, Bender, ouais, Fry, Lida. Ok, là, il... Ah, je sais plus comment on dit. Donc, j'ai pas vu Futurama, donc euh, désolé, désolé si la est pas la bonne. Ah, ça c'est un peu plus lourd. Qu'est-ce que ça peut être Alors, nous avons un petit mug Star Wars. Donc, je sais plus qui c'est lui. Bon, père. Ben, je me rappelle plus de son nom. <rire> je me rappelle plus de son nom, mais ça me fait un peu de en plus. Ça, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir prendre mes petits déjeuners avec. Si j'arrive à l'ouvrir, évidemment. Sinon, je suis pas dans le. Dans la mouise vais bien ouvrir pour vous vous montrer la tasse qui est vachement jolie franchement je suis pas une fan de star wars mais on va dire que cette tasse est vraiment magnifique elle est vraiment jolie j'aime beaucoup elle est très très très jolie elle est très, très, très jolie donc maintenant là évidemment c'est le dernier et évidemment, comme toujours, on a un petit T-shirt. Je vais vous l'ouvrir. Euh, si je trouve... Ok, on va... Puis on va déchirer hein, le, le plastique. Hein. C'est pas comme si je portais pas mes, mes T-shirts. Hein. Mais là, c'est juste là, il fait trop chaud pour mettre des T-shirts. Voilà, donc on a un joli T-shirt à l'eau. Regardez. Il est beau, hein Très très joli, il est très très joli Très très joli, très très joli Voilà Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour sur les petits livret hein Voir ce qu'il y avait comme euh, Mega Woodbox à gagner Alors, bah oui, je pense que doit être gagné. Parce que vu que je fais en fin, ju fin juillet la vidéo ben bah, Je pense que ça a dû être gagné Depuis le temps voilà donc la méga woodbox de méga woodbox de mois de juillet qui avait, qui avait été à gagner. Il y avait tout ça. Alors il y avait une chaise. Avait une chaise, prenez place DX Racer, 400 euros la chaise ah oui quand même. Il se pas de notre gueule. Star Wars oui. Et après il y a eu Summer Force, oui, sabre terre c'est une enceinte, il y a l'enceinte et puis il y avait évidemment un petit euh, ordinateur donc euh, ceux qui gagnent les méga woodbox ils sont méga chanceux hein, parce que ça vaut plus de je sais pas combien d'euros <rire> c'est très cher figurine pop office bender oui ce qu'on a eu avec le petit jeu de cartes ah, du coup il y avait d'autres euh, mugs. ouais d'accord il y avait d'autres mecs donc j'ai un petit mug euh, tout simple voilà avec le t-shirt évidemment le mois prochain on dirait que ça en enfin, mois d'août apparemment ça aurait un rapport avec que... comment il s'appelle comment il s'appelle euh, Deadpool je crois voilà donc on va donner ma petite note pour cette petite woodbox donc je dirais qu'elle était pas mal cette petite euh, woodbox hein. je mettrais bien un petit 7 sur 10 parce que après bon après il faut dire que Star Wars c'est pas forcément une licence que j'aime beaucoup mais bon le mug il est vachement joli le Pins je sais jamais comment on l'aimait mais bon c'est toujours bien pour les collections et puis ce que j'ai le plus adoré je pense que c'est le jeu de cartes le jeu de cartes spéciales Retour vers le futur moi bon, même si la figure est pop elle est mignonne elle est mignonne mais bon c'est pas une licence que j'aime, que je suis fan aussi, enfin que je suis accro, mais enfin bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo, j'espère que cette petite vidéo, quand même, vous aura plu. Hein. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et un petit j'aime, ça, serait... ça fait toujours plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt pour la Woodbox du mois d'août. Donc, j'aurais dû faire un. Attendez une minute. Alors que je regarde la woodbox et moi l'outre. Woodbox. Que je puisse vous teaser un petit peu. Alors apparemment ça sera justice. Donc évidemment il y a des poules. One Punch Man, ok. Et Batman, ok, ok, ok. Moi, j'attends juste de, de retrouver une woodbox avec euh, du Zelda. Franchement, Zelda, c'est ma licence favorite. Donc, voilà, je vous dis ciao, bye. C'était Lucy Hart, mine mean... Au revoir. <musique>